Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous les membres de ball et de toute la communauté SimCoin. Ici nous sommes au Ghana, quelque chose de très lourd se prépare ici. SimCoin, SimCity, en partenariat avec le numéro 1 sur le real estate, Smart Real Estate au Ghana, Dr Opore Sapon, sont en train de préparer, c'est-à-dire SimCoin, SimCity et Global Investment Project. En partenariat avec Monsieur Foresta Pointo en train de préparer quelque chose de très très lourd ici. Vous avez vu là, ce sont des villas, des mini-villas, de 5 chambres, plusieurs douches et deux salons qui vont voir le jour aussi dans les prochains mois. Ici nous aurons 250 villas à se croiser avec des espaces formidables. Et, -moi comme ça. Vous voyez là c'est le plan de plantation. On est en train de planter. Le vient de commencer on était d'abord avec des ponctures, avec la clôture qui a pris sommes sur environ 2 9 hectares de terrain. voilà ça toute la clôture que vous voyez là toute la clôture que vous voyez là vous l'autre de côté maintenant tout vous voyez toute cette clôture là 9 hectares ça sera un emplacement formidable SimCity, Bel Avenir, à Accra, c'est du solide. Toutes ces villas se vendront à SimCoin. Alors, nous, nous vous avions dit au départ que le SimCoin est basé sur le real estate. Les 150 millions de pièces équivalent à 150 millions de dollars que nous avons créés, l'espace seront basées sur l'immobilier, mais alors l'immobilier intelligent. Et là, nous sommes en train de matérialiser nous avons déjà quelques villas à Islegon, au quartier Islegon, en plein cœur de Ghana, à Accra. Là, nous sommes en train de lancer le chantier de 250 villas qui verront le jour, l'année prochaine, à par un moment. Donc, nous en avons pour 18 mois de construction et à la fin, n'est-ce pas, vous allez pouvoir réserver vos villas en payant en simcoin, uniquement en simcoin. Donc, ceux qui ont les limos là, vous pouvez faire vos retraites. À, à, à, avec des simcoins Ceux qui n'ont pas des simcoins et qui n'ont pas limos, vous pouvez aller dans Coinbase, vous pouvez aller dans une vous pouvez aller dans France wallet acheter vos simcoins et les préparer pour acheter vos bilans ici. En tout cas, d'ici deux à trois mois, les prix seront affichés sur notre plateforme www.simcoin non simcity.net et ensuite simcitybelavenirgana.net. Donc continuez à nous suivre, continuez à à nous faire confiance, nous n'allons jamais vous décevoir. La crypto-monnaie est en train de prendre une ampleur terrible en Afrique. La crypto-monnaie est en train de prendre un volume considérable en Afrique. La crypto-monnaie est en train de changer les Africains. La crypto-monnaie est en train de rendre riches tous les Africains. Je vous avais dit que la crypto-monnaie est le secteur d'activité qui va enlever les Africains de l'enclavement financier. Nous sommes au Cameroun, nous sommes au Ghana, à Accra, nous sommes en Centrafrique. Nous serons bientôt au Togo, à veux l'avenir nous serons bientôt au Bénin, nous serons bien entendu euh, au Burkina Faso, nous serons en République Centrafricaine, nous serons au Gabon, nous serons dans presque tous les pays en Afrique où nous aurons une forte communauté de membres liés plus mal. Chaque fois que nous aurons environ 15 à 20 000 membres liés plus mal dans un pays, nous viendrons bâtir des SimCity, des SimCity Belle Avenue, dans lesquelles vous allez habiter la Cité des traders. La cité des web entrepreneurs, la cité des coins, la cité des membres, il y a plus mal. La cité des coachs, il y a plus mal. La cité des diamonds, il y a plus mal. La cité même des platinums, il y a plus mal. En tout cas, continuez à nous suivre pour nous comprendre. Continuez à nous faire confiance. Regardez l'autre côté, le chantier avance bien. Nous avons plus de 200 manœuvres ici, sur ce chantier, et plus de 50 ingénieurs. Voilà, toute cette barrière-là, le terrassement a été fait. Tout est en construction. Nous vous livrons ceci d'ici 8 mois. six mois plus tard. D'après les estimations des ingénieurs. En tout cas, c'était parfait est -à depuis Accra au Ghana. Merci beaucoup pour votre confiance. Et merci beaucoup pour... Euh, toujours la confiance. Toujours la sincérité, la sériosité et l'intégrité que vous avez misé sur Lièvre-Mal, Simcoin, SimCity. Je vous remercie. Bye bye. Voilà. Il veut bien comme ça tu aussi. Sais.